bon c'est parti, première partie de la réalisation de cet établi, le robot. alors euh, aujourd'hui ça va être les pieds et éventuellement les traverses et oh, ça va être relativement simple, la les coller de hêtre, épaisseur 31 brut, rabotée peut-être 27 mm avec un peu de chance si j'y arrive tant mieux, si j'y arrive pas bah tant pis, on gonflera un petit peu les épaisseurs euh, et on verra ce que ça va devenir, on va commencer par le débit des planches je vais les couper à longueur avec du rab bien évidemment et on va corroyer tout ça la radiale derrière moi pour pouvoir euh, refondre en deux directement mes longueurs qui doivent faire à peu près 850 870 mm euh, de long alors je vous explique pourquoi bah, c'est simple euh, le bois a été coupé euh, bizarrement voilà il est comme ça donc ben, plutôt que de perdre à chaque fois 2 cm en haut, 2 cm en bas et puis 0 sur le milieu et ben, je préfère recouper au milieu et ça me permet de, de compenser euh, la perte de bois euh, euh, ben, ça me fait un peu plus de travail tant pis je suis pas payé euh, d'ailleurs je suis pas payé du tout euh, ça me permet d'économiser un peu de matière alors euh, j'en aurai largement assez mais euh, je pas acheter je n'aime pas brûler inutilement, donc je préfère garder un bout de bois qui fait 4 cm plutôt qu'un truc qui fait 2 cm. Ça paraît logique. Donc c'est parti, je recoupe, mais je ne vais pas filmer nécessairement euh, cette action-là. Ça n'a pas trop d'utilité. Donc vous n'allez pas forcément le voir dans la vidéo. Bon avant de commencer euh, la moindre opération de corollage, je vais quand même contrôler chacune de mes plaquettes. Alors je me suis avisé à compter, il y a trois spirales, 3 hélicoïdes, hélicoïdes, je ne sais pas si ça se dit, euh, de 17 plaquettes. Donc 3 x 17 égale 51, 51 plaquettes si tu fais le calcul entre 4 ou 5 euros mine de rien, tu as tout de suite pour un billet de 500 balles, pour changer toutes les plaquettes. Donc autant vous dire qu'il faut en prendre soin, parce que ça coûte un rein, le budget que je ne mets pas dans les plaquettes, je le mets dans autre chose, hein, on est d'accord Allez, c'est parti 30 par 90, c'est épais, c'est gros, je vais essayer d'optimiser mon débit, c'est à dire que si j'ai du rab, je vais le laisser en épaisseur, une fois le corriage fait, enfin le rabotage fait, les épaisseurs finies, si je peux avoir, admettons 100 par 140, je ne vais pas me gêner, plus ça sera large, plus ça sera stable, et plus ça sera lourd, bien évidemment, le bois va se stabiliser ici, quelques jours, quelques semaines, c'est un lamellé collé ni plus ni moins donc une fois que ça sera tout collé dernier coup de passage à la dégo pour avoir mes épaisseurs finies. il va falloir que je fasse très attention quand je vais coller les morceaux entre eux c'est de faire euh, c'est de mettre les fils du bois en opposition pour éviter que le bois travaille, il enfin, faut que ça, que ça continue de travailler par exemple ici je sais pas si vous pouvez voir on se retrouve les cernes du bois dans le même sens. Donc il va falloir que je retourne une planche pour avoir les cernes dans l'autre sens, euh, de façon à ce que ça fasse une espèce de symétrie. Ça va limiter les dégâts au niveau du travail du bois. Bon le deuxième pied est collé, maintenant on va laisser sécher et on va travailler pour madame parce qu'elle n'est pas contente. Alors voilà mes quatre pieds sont pré, pré préparés. Ils ont une légère surcote. C'est pour pouvoir les repasser à la dégo pour éliminer éventuellement les euh, petits désaffleurs qu'il peut y avoir. Alors il y en a toujours, malgré le domino, il y aura toujours des désaffleurs. Je préfère tous les calibrer à la bonne cote pour ne pas être embêté plus tard sur les assemblages qui vont venir. J'ai euh, la goutte qui coule sur le visage, c'est lourd et en plus il fait chaud. Donc euh, ça le temps pour les gros, dont je fais partie. Euh, c'est... Je <rire> sais pas, au bas mot, je ne sais pas à côté de tonner, mais ça doit faire 15 kg, 15-20 kg, je sais pas. C'est pas léger mais c'est ce qui va permettre à l'établi d'être euh, parfaitement stable il y a aussi le plateau et puis tout le reste de la structure qui va faire que ça sera complètement uniforme ça sera complètement rigide et très très stable donc je vais passer maintenant ça à la raboteuse là j'ai repassé un coup de dégo pour faire des faces propres pour enlever des traces de collage pour avoir des surfaces nickel quand je vais passer dans la, rabot, dans la rabot, pardon. 130 mm, normalement c'est 825 je me garde 25 mm de rab au cas où, mais je sais très bien que ça va servir à rien, que je vais être obligé de les couper par la suite, donc c'est parti sur la scie, alors exceptionnellement j'ai enlevé la cape de scie parce que ça ne passe pas en hauteur, le, le plastique me gêne, il me fait perdre 10 mm sur la hauteur de coupe, donc exceptionnellement je vais prendre la toute la prudence possible, inimaginable, pouvoir couper mes pieds dans, les, dans la plus grande sécurité. Donc, excusez-moi, pour une fois je déroge à mes règles, euh, bah j'ai pas le choix. J'ai établi mes pièces, pied avant, pied arrière. Alors euh, le système d'établissement, euh, part... enfin, pour moi il est un peu particulier, c'est pour pas me gourer. Euh, arrière droite, arrière gauche, pardon, arrière droite et euh, face avant. Il hein. n'y a, a, a rien de très compliqué. C'est parti pour le traçage, les mortaises, euh, les chevillages, les emplacements pour la presse, enfin tout, euh, tout ce qu'il peut y avoir sur les pieds va être tracé. Comme je vous le disais dans la vidéo de présentation de la réalisation de l'établi, tous les plans seront en téléchargement dans la description de la vidéo, vous avez juste à cliquer sur le lien, enregistrer le fichier PDF. Ah, attention c'est en anglais, voilà, donc euh, bah, c'est pas dur, hein. tous les plans sont en millimètres, donc à un moment il n'y a, a pas de stress à avoir. Un tenon ou une mortaise, ça reste simple à tracer, il n'y a aucune difficulté particulière, donc euh, tout est bien indiqué. Ok Google, 54 divisé par 2 La réponse 27. est 27. Ah, <rire> je suis trop bon hein. maintenant. Bon, un petit rappel qui est super important, quand vous commencez à, à vouloir réaliser vos pièces, Alors, ne vous précipitez pas, lisez votre plan deux ou trois fois à tête reposée, revenez dans l'atelier, regardez les plans, tracez et vous contrôlez. Si vous précipitez, vous partez à la catastrophe, c'est sûr. Je, me suis, je meurs d'envie de commencer à attaquer les mortaises et j'ai bien fait de vérifier mon plan, je m'étais trompé de face. N'hésitez pas à prendre du temps plus vous prendrez de temps sur l'élaboration de, enfin de vos plans, sur la lecture de vos plans, plus vous en gagnerez derrière, ça vous évitera des grosses boulettes. J'attaque mes mortaises à l'aide de la défonceuse, donc je vais commencer à prépercer avec une mèche forstner pour éviter que la fraise euh, hélicoïdale de la défonceuse force comme euh, je sais pas quoi, donc euh, je vais lui mâcher le travail avec des perçages successifs le long de la mortaise, dans la mortaise, donc bah, c'est parti on va sur la la perceuse à colonne donc pour m'aider à prépercer ma mortaise j'ai installé une mèche forstner de 20 mm la largeur de ma mortaise est de 25 mm ça me laisse quelques millimètres de chaque côté pour pouvoir gratter à la défonceuse ça sera vachement moins stressant pour la mèche que si j'attaquais directement dans la masse Euh, c'est pas très compliqué, ça prend allez, 5 minutes de plus par mortaise, mais au moins on est tranquille. Euh, je vais faire ça sur toutes les pièces et ensuite j'attaquerai la défonceuse, ça sera vachement plus simple pour moi. Bon ça y est, mortaise de 25 mm, il y a plus ou moins 2 centièmes qui traînent. Euh, c'est pas grave, je vais m'en accommoder, bon bien sûr c'est un joke. 2 centièmes, même un dixième, c'est largement tolérable. Il me reste à écarrir avec les outils que je possède, ciseaux, bédanes. J'aime pas trop le bédane, comme je vous l'ai déjà dit. Euh, je préfère largement la sensation d'un ciseau. Donc, je passe aux suivantes, et euh, bah, après, ça devrait pas être pas trop mal. pu voir dans ce petit accéléré, la réalisation des mortaises, la défonceuse, Bon, il n'y a rien de spécifique, c'est très facile, il suffit de bien prendre les précautions qui vont bien. Travail en la sécurité, l'aspirateur, les lunettes si on peut, là avec l'aspirateur, aucune projection, le capot vient bien recouvrir la fraise de défonceuse et la mortaise, donc pas de souci pour les yeux. En revanche, euh, bien travailler dans le bon sens avec la fraise, ne pas travailler en abalant, comment vous allez au-delà de graves dégâts et d'éventuelles blessures. Donc faites très attention à vos petits doigts. Ça ne repousse pas. Donc maintenant Bon, on est pas mal, hein? je suis assez content, euh... ah, Un petit... petit chouille à reprendre ici mais ça va aller, vous avez vu utiliser la défonceuse pour réaliser mes mortaises, la position du guide parallèle, ensuite j'ai réalisé à l'aide de mes ciseaux à bois, l'écarissage de ces mêmes mortaises, je vais continuer tout doucement à écarir mes mortaises, Alors vous pouvez vous aider d'une d'une cale et d'une équerre. Vous la mettez forcément d'équerre par rapport à votre trait d'épaulement. Et une fois que c'est bien mis en place, vous venez tout simplement poser la planche de votre ciseaux sur cette cale. Alors bien sûr, il faut qu'elle soit parfaitement d'équerre. Et vous descendez la matière qui est enlevée tout de suite. Alors moi, j'ai pas grand chose à reprendre. Ça reste ultra simple, ça permet de pas se foirer donc n'hésitez pas à vous aider de petits trucs et astuces comme ça. attaquer attaqué ma, ma dernière mortaise, la dernière mortaise du piétement, le reste ça sera uniquement des tenons hormis sur euh, le plateau, ça sera le sujet d'une autre vidéo, il y aura les quatre mortaises destinées à accueillir les bouts des pieds alors je sais pas comment on peut dire ça, ce qui va servir à faire la liaison entre le pied et les plateaux parce qu'il y aura deux plateaux, les deux plateaux seront séparés ils feront chacun 285 mm de large sur 12 mm d'épaisseur et ils seront séparés d'un morceau de bois qui fera à peu près 40-45 mm de large euh, me permettant de glisser mes ciseaux à bois et éventuellement de retourner cette pièce pour me servir d'une butée je respecte à la lettre le plan de Guido N, le plan trouvé sur Fine Tools. ce même plan je l'ai redessiné, il sera en téléchargement dans la description de la vidéo pour l'instant euh, il n'y a pas tout ce qui est parti euh, presse, presse frontale, presse euh, debout et denman. Ça reste le plan originel de Guido N, sauf que j'ai modifié la hauteur du plateau. Et eh oui, 12 cm au lieu de 10. Alors pourquoi 12 cm eh ben, Parce que j'avais envie de mettre 12 cm, je voulais pas faire comme les autres. Voilà, je voulais un truc bien lourd. Toutes mes mortaises sont réalisées. Je... Je vais passer à la réalisation de l'entaille qui va servir à installer le Criss Cross. Alors, le Criss Cross est une pièce métallique très très lourde qui va permettre à la presse de revenir sur le pied de l'établi naturellement par son propre poids. Hop, vous voyez Je me suis aidé de la perceuse à la colonne et de la mèche Forstner de 38 mm. Ça m'a aidé grandement. Ça va nettement euh, faciliter le travail de la défonceuse. Bon. l'emplacement pour l'entaille du criss cross est complètement terminé, il reste juste à fixer cette petite plaque en acier qui vient guider la partie basse du criss cross dans le bas de l'entaille, petit test grandeur nature, ça rentre parfaitement, alors, et voilà c'est déjà la fin, si tu as aimé cette vidéo n'hésite pas à la partager, abonne toi à la chaîne, et surtout, si tu as des commentaires positifs ou négatifs, n'hésite pas à les inscrire dans les commentaires de la vidéo. Je réponds à tout le monde. Allez, sur ce, je vous souhaite un très très bon dimanche. A bientôt les amis et surtout, prenez soin de vous. Hé hey, hé hey, hey.